Bonjour, bienvenue dans la 15e journée, donc la dernière semaine, je vous félicite déjà pour ces 14 jours, euh, je vais un petit peu mieux, euh, donc on va simplement, je vais vous apprendre cette dernière semaine à faire euh, la salutation au soleil, euh, on va commencer en douceur et puis petit à petit on va aller plus rapidement. Et avec la salutation au soleil, euh, moi je vous conseille de la faire tous les jours, en tout cas moi euh, je la fais tous les jours et ça me fait énormément de bien. Euh, donc voilà, Donc c'est une manière d'enregistrer de, les positions de la salutation au soleil, ça vient vraiment travailler tous les muscles en profondeur. Et euh, comme ça, vous aurez déjà un petit bagage pour le faire, euh, vous, de votre côté. Donc, on va commencer. On va se mettre face au tapis, en direction de l'Est. Si vous connaissez pas l'Est ou l'Ouest, c'est pas grave. Euh, ça peut se faire aussi sans, sans être dans la direction de l'Est. Donc, première position, on écarte les bras, on écarte les jambes. Comme ceci. Et on met, on se met face au tapis. On monte les bras vers le ciel. Et on descend tout le corps, tout le buste vers les pieds. Et on tient. Un. Deux. On vient mettre les mains sur les genoux et on pousse sur le buste, la tête en avant, les jambes droites, le dos droit et on tire sur le dos. Ça, c'est la deuxième position. Troisième position, on revient vers les pieds et étirer la colonne vertébrale. Et tirer les bras. On peut même attraper les coudes pour tirer encore plus sur la colonne vertébrale. C'est la troisième position. Quatrième position. On vient se coucher sur le tapis. Main en dessous des coudes sur le tapis et on vient pousser sur les bras pour lever le buste en position du cobra. Lever la tête vers le ciel. Cinquième position et on tient. Sixième position, on vient pousser sur les orteils, lever les hanches. Et tirez les hanches vers l'arrière. Rentrez la tête. C'est la position du chien. Et on doit sentir que ça tire vraiment dans tout le dos. On revient en position couchée. Et on refait la position du cobra, cobra, chien, cobra, et on tient, on refait la posture du chien, on pousse dans les orteils, on lève le buste, on lève les hanches, on rentre la tête, c'est la position du chien, on vient mettre le pied droit entre les deux mains, on se relève, main vers le ciel, main jointe vers le ciel, c'est la position du guerrier. Et on tient, on revient déposer ses mains en, autour du pied. On vient se reposer sur le sol et on refait la position du cobra. Et on tient. On se met face au tapis, on lâche la tension et on refait la posture du chien. On pousse sur les talons. On pousse les hanches vers l'arrière, la tête rentrée, le dos droit et on vient poser le pied gauche entre les deux mains et on vient faire la position du guerrier, main jointe vers le ciel et on tient. On vient poser ses mains entre le pied gauche, autour du pied gauche. On se remet couché face au tapis. Front sur le tapis. On vient refaire la posture du cobra. Tête vers le ciel. Dos creux. Bras droit. On vient se remettre sur le tapis. On relâche la tension. Et on va refaire la posture du chien. On pousse sur les orteils. On pousse sur le buste. On lève le bassin. On rentre la tête. Jambes tendues. Dos droit. Bras tendus. Et on tient. Et tout doucement on ramène les pieds entre les deux mains pour venir être plié sur les pieds. Et on tient. 4, 5. On vient plier les genoux comme si on allait s'asseoir sur une chaise et on fait la position de la chaise. Bras levé, on pointe un point loin devant soi et on tient. 1, 2, 3, 4. Position de l'arbre, mains jointes vers le ciel, on relâche, on respire bien, bras écartés sur le côté et voilà pour la salutation du soleil. On va faire la position du cadavre pour relâcher tout le corps et on s'allonge sur le tapis, dos sur le tapis, on prend contact avec sa respiration. Et tout doucement, tous les muscles se relâchent. Tous les petits muscles se relâchent. Ma respiration s'apaise. Mon mental s'apaise. Je sens le contact avec le sol. Je peux fermer les yeux si je veux. Je me remercie pour cette séance. Et tout doucement, tous mes muscles se relâchent. Je me félicite pour cette séance. Je respire. Plus mes respirations sont longues, plus mon corps s'appuie dans le sol et tous mes muscles se détendent, ma tête se détend, ma nuque se relâche, mes épaules sont détendues, mes bras sont détendus. Mon buste s'enfonce dans le sol et se détend. Mes jambes s'enfoncent dans le sol et se détendent. Mes pieds jusque dans mes orteils sont relâchés. Ma respiration est lente. Elle reprend son rythme normal. Tout doucement, quand je suis bien relâchée, je pose mes pieds vers le coccyx. Je tourne sur le côté droit. Je pousse sur mes bras. Et je me relève. Merci pour cette séance.